Je suis caché. Je suis caché. On a une carte là pour. dun dun dun Vas-y, let's go. dun dun dun dun dun Euh oui bah je suis oh bah, ouais, voilà. ah Ah, bah. <rire> quoi ouais, qu'il a ah, cette enveloppe Ok Est-ce <coughs> <coughs> qu'elle une... Enfin, euh, une... Oh, une... peut -être. Ok T'es qui tu as Je ne sors pas. Pyramide <rires> on voit, voit qu'on s'écoute les uns les autres quand on parle de ça quand Ah non Pyramide de Pyramide Oh non Allez, est... Quel dommage Bon, il a pas eu le temps de... De poser de rivière de souffrance. Bon, je... c'était pas la chase du siècle. Hein. Si jamais vous avez pas entendu, c'est le pyramide. Ah, ok. Bon, ah, euh... ça fait plaisir ça. Le pyramide, j'ai dit. Hein. Y'a ruine. Tu peux oui. répéter J'ai pas bien entendu. Ruine et pinède. Vivement que la partie commence. Non, pyramid. <rire> <rire> Vivement que la partie commence. Ah, c'est vrai que le bill est un peu long là. C'est clair. Peu... Quelqu'un va chercher Maya ou quoi je vous rejoins dans la game! Faudrait pas qu'il manque la partie. Hein. On se donne rendez-vous vendredi soir? Ça marche. Ouais, ça marche, on fait ça. Je suis en chemin moi, pour aller chercher Maya, j'ai trouvé la ruine. J'y vais. Pas. Pas. J'ai le machin au cul là. C'est qui le... Il m'a pas vu. Il ira jamais ce que c'est le machin. Il y Ah, en bas, je crois y a un truc qui a. Pyramide! Bon. <rire> c'est que Pyramid Head, c'est surtout un surnom euh, des fans, à la base il s'appelle Red Pyramid Fing dans le jeu. Oh c'est nul là C'est <rire> vraiment nul comme nom Mais c'est littéralement ça en fait, c'est comme ça que James le décrit en fait. Une chose James, it's bah, you Tu m'étonnes qu'il soit énervé bah, après. James, c'est c'est you Ouais James, je suis ouais, énervant. Hein. La chance de jouer à Penhide, avec une nouvelle phrase. Ah non, j'ai pas eu l'occasion Ah oui, ils ont remis les diagonales. Doublé. Okay. Ah oh! Original, du, du film, c'est excellent. Ok, trop stylé! Euh, excellent! J'ai un énorme! <rire> hameçon. Mange bon, je... un. Un hameçon. hameçon. Hameçon et ace lapin. Il bah aime ouais. pas la lampe! Alors, en même temps, vraiment, il, a... il est censé avoir un plot qui le protège. Il hein. est toujours euh, derrière moi. Bah tu fais ça formidablement Parce ça bien Parce ça s'amuse bien Open the box, I came Wouhou <rire> <rire> je... Oh, y'en a un qui s'amuse au moins dans la partie, c'est se plaisir Ah, j'avoue bien, ok, je m'amuse bien <rire> <rire> Pam Le twist, en fait, c'est qu'il est pas dans le lobby, euh... regardez, c'est que... Euh... Il est pas dans son canapé, juste il euh, est connecté sur Discord, sur son téléphone. Ah mais là, c'est hein. un film sur Netflix, je vous avais pas dit alors, euh, tu aimes bien Lupin euh... Ah le tueur arrive Attention <rire> Je connais pas celui-là. C'est quoi ça Ouais, commencé... ça commençait un peu comme la petite maison dans la prairie, hein... Le... <rire> bah je me suis bien amusé Eh bien c'était trop lolo Eh hey. hey. Toi. Toi Oh non il va me boire Alors tu suis à l'incaché. Salut Tu nous as euh.. Ouais, j'ai mis le rayon. Il juste attend en fait. Bah ouais bah grave. Bah ouais. Je suis là pour vous protéger. Oh il fait des tranchées. Il fait quoi là Je sais pas comment il fait. Il est en train de me trancher autour de moi. Ah ok. C'est pour pas que tu. Tu te perds en fait, tu vois. Il m'a vu mon cucu Moi ouais, il m'a pas vu. Il y a un trou là. Moi? Bon, okay. <rire> Attends, on va faire ça. Hop! Aïe, ça va pas, pas marcher! Okay. De rien. Il fait un, un potager. Il fait okay. okay. un potager. Il me fait un potager. Il un potager. Il faut faire un potager j'ai pas compris Il plante un potager Je sais pas si je vais avoir le temps de finir mon générateur moi. Bon. Allez mon gars Tu vois qu'il s'appelle bien à côté Ouais On avait cravé dans l'entrepôt Ok Bah moi je suis en train de finir un gel Ouais tranquille Bien, bien. Passe, passe. Maraquin. Je vais pas avoir le, le temps. Hein. Ah, si. Ah, des Oh, bien vu ça. dommage. Ouais. Oh, bien. Bien, bien, bien. Très bien. Ah, je vois qu'on on en voit pas mal. Bon, on fait si là pour la série de plus. salut Franchement Ah il vient vers vous, il vient vers la libération. Oui, il vient vers la porte euh, direct. Euh, la porte est sortie. Non il est sur moi direct pour empêcher mmh. d'ouvrir la porte. Hein. Très bien. Bah il est oh, après oui. moi, hein. vous pouvez aller décrocher tranquille. Ah, oui. euh, je On se soigne direct Ouais. Bah tu dis s'il si, est plus sur toi. Hein. Non il est toujours sur moi là. Est... Ponce-moi si voilà. tu peux. Je vais l'emmener dans le voilà. bâtiment. Je t'aime plus le... Mediki, ça devrait Oh génial ça. Voilà comme neuf, ou presque. Ouais, c bon. Pourquoi c'est... Ah ok <rire> J'étais pris un... Tu m'as un petit peu poussé dedans hein, Je t'ai pas poussé <rire> C'est toi il là qui... Dedans, non. Ah il arrive, il arrive, il arrive Protège-moi, protège-moi Reviens, reviens, reviens vers la porte de sortie Je sais plus où aller la porte de sortie <rire> euh, Il y a besoin d'être... Cou... Couverture okay. J'arrive vers la colline Ok, laquelle Ok, je te vois, ouais. C'est bon, tiens. Ok, ok, ok. Par là. Par où Ah oui, par là, oui. Vers la base de la colline. Euh, ah, tu vas sais pas si avoir le vrai. temps, tu vas pas avoir le temps. Et on a... Ouais. Ok. Coup dur oh, C'est pas grave, j'ai pas été accrochée. rien. Mm -hmm. Franchement, on peut, rien. peut là, on peut là. Euh, je pas J'attends le bureau. Hein I am commange I came Aïe part... oh, oh. oh, yeah, yeah. oh. oh, Oui oi oi oi décroche bah, Allez, ouvre la porte C'est parti C'est oh. parti Oye oh, oye oye On On On mon cadavre Mon cadavre mon cadavre Non non non non non non <rire> Ah merde On a remarqué. <rire> les trois déclats Bah oui Ah, ça peut peut-être passer... Hein ah ah ah ah Hein ah, ah, Oui Oui Ah je suis 3 quarts... Euh... Vas-y, salue-moi, soigne soignez moi Attends, attends, attends Allez. Viens Oh Ouais Allez, c'est bon. Euh, regardez où sont les totems si vous voulez en faire <rire> <rire> <rire> Ah mais génial Génial Génial Génial Génial <rire> Génial Génial